Le cœur à l'échafaud de Emmanuel Flèche chez Calvin-Lévy. Walid Z est un brillant jeune homme. À force de travail, de mimétisme et d'ambition, il a pris sa place dans la bourgeoisie parisienne. De son enfance dans la banlieue de Chalon-sur-Saône, il en a gardé une volonté farouche de s'émanciper et de s'extraire de son milieu et de ses origines. Il a même accepté de franciser son prénom en William. Tout pourrait lui promettre un avenir doré, si ce n'est qu'il se retrouve accusé de viol contre sa future belle-mère. La France a rétabli la peine de mort, l'extrême droite a pris le pouvoir, il risque la mort par décapitation. Le scénario est tout à fait probable, la France a peur, s'est repliée et enfermée dans l'irrationnel et la violence. Le roman s'ouvre sur le procès de Walid William. On suit les réflexions des jurés ainsi que de son avocat, plaidoirie et réquisitoire s'affrontent. La violence du ministère public et les doutes des jurés se font écho. Est-il coupable de viol ou d'être né dans une banlieue Mérite-t-il sa place dans la France sachante et dirigeante Ses origines ne le prédestinaient-elles pas plutôt à être délinquant Le doute plane constamment sur sa culpabilité ou son innocence. Avec une réelle maestria, l'auteur dépeint par petites touches un système basé sur le rejet et le racisme où les immigrés sont devenus citoyens de deuxième zone. Entre ostracisation, ségrégation et violence d'État, on se dit avec effroi que ça pourrait arriver.